Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter deux méthodes publiques issues de la classe MonoBehaviour euh, qui sont euh, SendMessage et BroadcastMessage. Alors vous allez voir qu'elles sont euh, assez intéressantes euh, dans certains cas, alors on ne va pas les utiliser souvent, mais en tout cas vous allez voir qu'elles vont pouvoir vous simplifier la vie. Alors, pour mettre en scène et euh, utiliser, vous montrer l'utilisation de ces euh, deux méthodes, j'ai ici créé un cube, comme vous pouvez l'observer, avec des cubes roses qui sont euh, plus petits et qui sont roses qui sont euh, censés être les enfants. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous présenter cette message et là, on n'aura pas besoin des enfants. Donc, je vais les désactiver. Alors, imaginons ici maintenant que euh, je crée une méthode publique script c'est charge, je vais l'appeler ici euh, cube script hein, parce que j'ai pas trop d'idées et euh, évidemment je vais l'affecter à mon cube voilà donc imaginons maintenant euh, que dans ce script j'ai quelque chose je pourrais le faire avancer, détruire, enfin tout ce qu'on veut hein. on, on est ici on va dire plutôt dans un jeu je vais créer une méthode toute simple euh, que je vais appeler euh, destroy my cube voilà peu importe. Et je vais ici passer euh, en argument un float qui va être euh, sous forme de délai. Parce que je vais détruire mon cube. Et donc automatiquement, ce que je vais faire ici, bah, je vais faire un destroy tout simplement. De quoi bah, De 10 game Object ou game Object, peu importe. Et euh, l'argument ici, le deuxième argument de destroy, c'est justement le délai avant de détruire ce Game Object. Donc je vais passer ici mon délai. Bon, jusque là, il n'y a rien de bien compliqué. Si maintenant... Euh, je vais appeler cette méthode au start dans mon script, évidemment je sais comment je dois faire. L'intérêt ici de sendMessage, c'est de déclencher une méthode qui sera privée depuis un autre script du même objet. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Imaginons ici que je crée un script qui s'appelle demo. Ce script, je l'affecte de nouveau à ce fameux cube. Alors ici pour déclencher cette méthode en temps normal, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement ici depuis euh, le cube euh, depuis le script, passer cette méthode en méthode publique. À ce moment-là, j'irai accès de n'importe quel script et notamment ici de démo, J'aurais tout simplement à faire au start. Et on va le faire très rapidement euh, ici get component, donc je vais chercher le script donc qui s'appelle cube script. Sur le même objet donc j'ai juste aller chercher le composant et j'exécute la méthode publique qui est destroy my cube et je passe un argument par exemple de deux floats. voilà donc si je fais ça évidemment il bah, a rien de compliqué là dedans vous aurez compris je vous le montre quand même mais ça va détruire ici mon cube au bout de deux floats. d'accord d'ailleurs pour euh, que ça fonctionne on va euh, ici mettre euh, bah, on va mettre ici dans cube script on va tout simplement ici faire aussi un print dans la console exécution de la méthode et là on va mettre destroy my cube voilà donc comme ça on peut observer dans la console je vais pas vouloir lancer mais là vous devez bien que j'aurai le message dans la console sauf que ça je suis obligé de le passer en privé en public, pardon, ici au niveau de, de ma méthode. Donc ça, moi, je ne veux pas. Imaginons que pour une raison quelconque, vous êtes obligé de la laisser en privé. Ben, il y a une autre possibilité, justement, en utilisant SendMessage. Alors, comment ça va fonctionner SendMessage ben, Ça va tout simplement, euh, quand on va exécuter SendMessage depuis un script ici, et évidemment, il va dépendre automatiquement du MonoBehaviour parce que vous ne pouvez pas mettre un script qui ne dépend pas du MonoBehaviour euh, sur un objet euh, Unity. Je vous le prouve tout de suite pour ceux qui, qui ne le savent pas. Je fais un test, voilà. Voilà. Euh, je ici, je supprime euh, le monobiavio, j'enregistre. Si je retourne dans Unity que j'essaye de l'affecter à n'importe quel objet, je vais avoir un beau message d'erreur, évidemment, parce qu'il ne dépend pas du monobiavio. Donc, l'intérêt du monobiavio, c'est justement ça. Chaque script qui va dépendre du monobiavio euh, bah, va pouvoir recevoir en fait le send message. Donc, je vous montre tout de suite comment ça marche. Donc, ici dans le script démo, euh, je vous rappelle dans mon QScript, cette méthode est toujours privée. D'ailleurs, ici, on pourrait euh, ici mettre privé. Euh, ici, je vais faire tout simplement au start. Je vais faire un send message. Vous pouvez voir qu'elle existe. Entre parenthèses, ça va me demander un argument sous forme de chaîne de caractère qui est là le nom de la méthode. Donc, évidemment, le nom de la méthode. On le connaît. C'est ici destroy my cube. Je fais un « destroy my cube Et si j'ai un argument à passer, bah, je mets une virgule. Et là, je mets mon argument. Donc, je vais mettre de nouveau ici. Bah, je vais mettre une flotte pour que ce soit un peu plus rapide. Voilà. Enfin, ce n'est même pas des floats. Je l'avais passé en « Intim ». Non, c'est bon. Des floats. Donc, je vais passer ici un float. Voilà. Donc, ça, en fait, ce script-là, au start, donc mon script démo, va envoyer un send message sur tous les composants ici euh, du mono behavior, enfin de mon objet, et tous ceux qui dépendent du monobiavior et qui possèdent une méthode, comme j'ai décrit ici, qui est destroyMyCube, bah, elle va être exécutée sur les autres scripts. Donc regardez ce qui se passe si maintenant j'exécute. On va mettre la console. On peut voir que j'ai ici exécution de la méthode privée destroyMyCube. Et on peut voir qu'au bout d'une seconde, ça, bien, euh, le, le cube a bien disparu et la méthode a été exécutée. Donc comprenez tout l'intérêt ici de sendMessage. C'est que ça va nous permettre tout simplement, depuis un script, encore une fois, d'exécuter une méthode privé, j'insiste sur le privé, parce que c'est la seule façon de faire, euh, qui se trouve sur un autre script euh, qui dépend du mono behavior de notre objet. Donc voilà pour send message. Alors évidemment aussi, euh, petite chose avant de vous quitter, si imaginons ici, je mets Describe My cube euh, Red, par exemple, hein, je ne vais pas avoir d'erreur d'exécution. Par contre, dans la console, on va pouvoir observer ici que j'ai bien euh, « destroyMyCube has no receiver ». Donc, il n'y a pas de receveur. En fait, il n'y a pas de méthode comme ça. Donc, ça, ça, ça me l'indique, mais je n'ai pas d'erreur quand même. Donc, euh, voilà comment ça va fonctionner ici pour « sendMessage ». Alors, maintenant, euh, on va s'occuper ici. Je vais réactiver « cubes, enfin pour vous parler de la méthode « broadcastMessage ». Alors, elle est très similaire. Mais la seule différence, c'est que non seulement, ici, elle va exécuter... Euh, alors, je vais supprimer mon cube strip parce qu'on n'en aura pas besoin. Elle va exécuter tout euh, ce qui se trouve... Encore une fois, comme send message sur mon objet, tous les scripts du Mono euh, qui vont euh, avoir la méthode que je nomme dans broadcast message va tout simplement être envoyé à tout mon GameObject et tous ceux qui dépendent du Mono Donc c'est exactement la même chose que le send message, mais en plus, ça va aussi aller voir dans les enfants. Et là, dans les enfants, c'est assez intéressant. Parce que, imaginons ici euh, que je veux supprimer allez, les cubes qui sont au fond, qui sont 6, 5 et 4. Voilà, ces trois-là. Euh, je vais leur ajouter ici le cube script. Donc, le cube script, je vous rappelle que c'est une méthode privée, tout simplement, euh, qui, euh, bah, vous l'avez bien vu, hein, c'est une méthode privée, voilà, « destroy my cube » et qui lance un « destroy » avec un argument. Donc, maintenant, je vais utiliser de nouveau mon script démo sur le cube. Il est là. Et là, au lieu d'utiliser « send message », parce que là, il n'y aurait pas de receveur, vu que c'est que sur mon objet et que je n'ai pas d'autre script, maintenant, je vais utiliser « broadcast message ». Et ça demande exactement la même syntaxe. C'est-à-dire que la différence, c'est que ça va broadcaster, comme on dit un broadcast, c'est partout. Ben là, ça va être surtout, enfin pas partout, malheureusement, mais sur les enfants en tout cas. Donc, regardons le résultat. Je vais avoir exactement la même chose au bout d'une seconde. Vous pouvez voir que j'ai bien exécution de la méthode privée destroy my cube et j'ai bien trois instances ici. Euh, si je suis enlève le collapse, on peut voir que j'ai bien trois instances. Pourquoi Parce qu'il s'est exécuté sur trois cubes. Et donc. Ici, on peut voir que mes trois cubes de la gauche que euh, sur lesquels euh, j'avais appliqué ce script euh, cube script, bah, les méthodes ont bien été exécutées et les trois ont bien disparu. Je vous le remontre, évidemment. voilà. Et si, évidemment, je le fais sur le 1, 2, 3, que j'attache ici le script cube script, bah, ça va agir maintenant. J'aurai six occurrences, comme vous pouvez le voir, et ça agit sur tous les enfants. Donc voilà le gros intérêt parce que ça permet d'exécuter des méthodes qu'on va nommer grâce à message, donc broadcast ou euh, send message. Et euh, on va exécuter des méthodes privées qui se trouvent sur les objets. Donc ça c'est assez intéressant, je tenais à vous le présenter. Évidemment on a d'autres solutions, euh, enfin à ma connaissance non, pour exécuter une méthode privée depuis un autre script c'est la seule. Euh, en tout cas avec le Monobiavio. Euh, sinon on peut utiliser des méthodes publiques. Mais là on peut voir que ça permet de faire ça voilà donc je tenais à vous présenter ces deux méthodes publiques broadcast message et message vous avez vu leur intérêt vous avez vu comment ils fonctionnent. alors évidemment à vous d'appliquer ça à vos projets mais ça peut être très utile parfois plutôt que d'aller chercher euh, un script en particulier euh, si on est sur des enfants et qu'on doit agir dessus bah, on peut exécuter une méthode privée qui se trouve qui est commune euh, aux enfants donc ça ça peut être assez intéressant en tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes tenu au courant des nouveautés. En ce moment, ça bouge pas mal. Il y a pas mal euh, d'épisodes sur une série en ce moment de travail sur euh, Space Invaders. Euh, il y a des articles qui sont mis à jour régulièrement, des tutos écrits sur le site web. Donc allez voir, il y a aussi des fois quelques pépites assez intéressantes. Et puis moi, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye